Scénario 3 euh, ou ce que faisait Scénario 3.7 avec euh, donc en mieux et avec des nouvelles choses donc Scénario 4 est une suite logicielle qui assure la conception d'un modèle documentaire donc là on est sur la partie euh, conception euh, builder donc adapté aux usages, aux métiers, etc ça, ça, ça le faisait toujours avant qui assiste les rédacteurs dans la création des contenus, donc là on est dans l'interface euh, d'édition structurée séparation fond-forme. Ça, ça le fait toujours ça le faisait avant euh, qui facilite l'intégration de ressources multimédia, euh, pareil, et qui instrumente maintenant, donc là c'est la grosse évolution du, euh, de Scénario 4, la collaboration entre les rédacteurs, et on explicitera tout ça, et enfin évidemment, qui automatise la publication multisupport euh, de, des contenus. Ok Merci. Merci. <rires> Help j'ai rien fait C'est dommage, c'est la première présentation sur scénario et pas sur PowerPoint. Et... Ça revient. Désolé, petit souci. Next. Donc voilà, mais je pense que vous connaissez tous euh... en tout cas, euh, j'espère ce cette représentation donc, de, de ce qu'est Scénarii, hein, les, les différents piliers, donc la modélisation euh, dans, dans l'outil Scénarii Builder, la production donc, qui est désormais collaborative hein, de contenu structuré pour en faire euh, leur publication automatisée avec des générateurs pour en sortir différents supports. Donc les intérêts rapidement, euh, on en a déjà beaucoup parlé euh, là entre les deux présentations précédentes. Euh, là je suis assez euh, plus direct, donc c'est pour assurer la qualité et la cohérence des documents, euh, c'est pour réduire les coûts de production, on en a parlé aussi, et de maintenance des contenus, et enfin pour démultiplier les formats et les canaux de diffusion. Donc là c'est une toute petite introduction, et là je vais rentrer dans un, dans un catalogue de, de fonctionnalités donc de Scénario 4, qui est donc sorti en début 2012 si je ne m'abuse à peu près, euh, et qui, grâce surtout à l'apport d'une nouvelle base de données, enfin d'une base de données maintenant pour la gestion des contenus, euh, qui donc, améliore des fonctions d'édition existantes, qui instrumente euh, tout ce qui est collaboration, euh, qui apporte aussi des fonctionnalités de gestion de contenu structurées et enfin qui dynamise les publications. Euh, on verra quelques nouveautés dans les, dans les publications euh, de Scénario 4. Donc aujourd'hui, la version stable, c'est la 4.0.5. Et euh, oui. la 4.1, j'ai mis une date, je ne sais pas si Sylvain va hurler, mais bon, euh, <rire> disons que c'est prévu dans les mois à venir, voilà, hein pour la version 4.1. Donc là, l'idée, c'est de vous faire un catalogue de toutes les nouveautés euh, qu'apporte la 4, donc basé sur des, des copies d'écran, sur un modèle. Donc là, je ne parle pas des enjeux, je ne parle pas de modèle documentaire en particulier, je parle vraiment de l'outil scénario et de ses fonctionnalités. Donc la majorité des copies d'écran que j'ai utilisées sont faites sur un modèle qui s'appelle Graphene, un modèle de, de démonstration, de, de rédaction structurée. Donc les fonctions clés, alors j'ai euh, fait plusieurs catégories de fonctionnalités, euh, c'est Amasos, hein, je ne sais pas si tout le monde s'y retrouvera, euh, donc on retrouve euh, la rédaction structurée, ensuite le travail collaboratif et la gestion de contenu et les publications. Donc je commence par la rédaction structurée. Donc l'éditeur WYSIWIM, euh, tout à l'heure on a parlé euh, de la séparation fond-forme, je crois que tout le monde connaît, euh, euh, connaît ça. Euh, donc euh, là c'est juste une copie d'écran euh, pour vous montrer que l'éditeur est toujours là, qu'il y a toujours euh, les, les items sur l'arborescence sur de gauche et, euh, et ensuite je vais rentrer dans le détail. Hein. Donc là on a toujours notre guide d'écriture, la séparation fond-forme qui, euh, qui est la base de... Euh, de l'éditeur. Donc, qu'est-ce qui a changé un petit peu euh, Vous avez remarqué peut-être dans cette, la copie d'écran précédente. Donc, quelques évolutions ergonomiques. Donc, on a un joli euh, ribon, euh, ruban, vous l'appellerez comme vous voulez, <tte> qui se place au-dessus de l'éditeur. Euh, donc, les onglets euh, horizontaux qui euh, permettaient de faire la publication ou de voir d'autres informations sont passés euh, sur la gauche ici, les onglets verticaux, et des volets d'affichage qui sont apparus. Donc là, on va retrouver par exemple une recherche, j'en parlerai tout à l'heure, un marque-page, le plan que, qui était déjà présent dans 3.7, les tâches, des nouveautés. Donc tout ça apparaît dans des volets à droite et à gauche de, de, de l'éditeur central. Pour l'ergonomie. Petite euh, nouvelle fonctionnalité intéressante qui est la transforma transformation de balises, pardon qui vous permet en fait de transformer un bloc euh, sémantique ou pédagogique euh, en un autre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de commencer d'écrire, de vous dire « zut, euh, je voulais faire un bloc euh, euh, important et pas un bloc euh, normal » et d'être obligé de copier-coller, etc. Aujourd'hui, vous faites un clic droit sur le bloc, vous avez un menu « transformé qui va vous permettre de transformer la balise dans, euh, dans un autre type de bloc. Petit détail ergonomique, mais euh, qui va euh, permettre encore d'accroître l'ergonomie de l'application. La, la, Alors, autre apport très important pour les auteurs, en tout cas euh, à mon sens de Scénario 4, c'est l'aperçu euh, dynamique donc qui, euh, qui s'ouvre grâce à un petit onglet euh, ici, qui va être en fait une génération mais dynamique du contenu que vous êtes en train de rédiger. Donc vous pouvez basculer de la vue euh, séparation euh, fond-forme, de la vue euh, structurée à la vue, à une vue en tout cas, qui est une génération dynamique de votre contenu. Donc ça va permettre une, une facilité de, de rédaction. Donc cette vue-là peut être une des vues, une des publications finales, c'est en HTML. Euh, ça peut être une vue spécifique. On en, verra, on en parlera tout à l'heure avec les publications de relecture. Ça peut être une vue spécifique de votre contenu, pas forcément euh, celui que vous obtiendrez à la publication. Et donc, ça se fait de manière complètement dynamique. Vous cliquez sur l'onglet, sur votre contenu est généré dynamiquement. Et ensuite, si c'est un item racine qui pointe vers d'autres contenus, si vous cliquez sur les liens, les différents items sont générés dynamiquement dans, ce, dans cette interface qui est en fait un, un navigateur intégré. Alors la corbeille des espaces, c'est une fonctionnalité euh, nouvelle qui permet en fait de, de gérer une corbeille tout simplement. Donc tout ce que vous supprimez sera euh, positionné dans une corbeille qui est affichable ensuite par un, par un menu et vous pourrez restaurer ce contenu ou le supprimer définitivement. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne m'attarde pas sur euh, ces petites choses. Pareil pour la gestion du marque-page, euh, moi je ne peux plus m'en passer personnellement. Euh, donc c'est un, un volet qui permet en fait de venir glisser, déposer des éléments, euh, des items que, sur lesquels vous travaillez. Donc dans un atelier qui va contenir des dizaines, des centaines, des milliers d'items, vous ne vous y retrouvez plus forcément. Vous glissez les items sur lesquels vous travaillez, comme dans mes favoris euh, sur un navigateur euh, internet par exemple, euh, web, et donc vous allez pouvoir les organiser et retrouver facilement euh, vos items. Il s'ouvre également par le petit icône euh, rapide ici ou par un menu euh, clic droit. Toujours dans la rédaction structurée, des contrôles. Donc là, c'est euh, un exemple, il peut y en avoir d'autres. Donc là, je switch de modèle, parce que je n'en avais pas dans le modèle que j'utilisais. C'est la possibilité en fait d'avoir un onglet qui va vous afficher un certain nombre de contrôles. Donc là, c'est paramétrable ou développable en fonction euh, des besoins. Donc là, par exemple, une vue qui permet de faire un contrôle sur euh, la longueur, le nombre de caractères du... Euh, de l'item en question et, par exemple, de contrôler la validité des URL utilisées dans, dans l'item en question. D'accord Donc, pareil, dynamique, vous cliquez, il, il va scruter le, le contenu de l'item et faire les contrôles que vous avez paramétrés. Enfin, dernier exemple pour la rédaction. Alors, je l'ai mis dans la rédaction... C'est peut-être pas le, le, le, le bon choix, mais peu importe. C'est euh, la fonctionnalité d'import/export de contenu très pratique également, qui va permettre euh, d'exporter tout ou partie d'un atelier, donc un item, un réseau d'items, un, un espace ou même l'atelier complet. Donc on appelle ça des scars des, SCAR, des, des scénarios archives. Euh, et donc il suffit voilà de sélectionner les items qu'on veut exporter. On les exporte sous forme d'une archive qui vont pouvoir être réimportés par euh, glisser déposer dans un autre atelier de modèles équivalents ou compatibles. Et ensuite, je ne reviens pas sur toutes les fonctions qui existent déjà et qui marchent très bien, comme le réseau d'items qui va évoluer, je crois, en 4-1 d'ailleurs, ou d'autres, le plan qui ne va pas évoluer en 4-1, ou le drag and drop, ou des choses comme ça. Donc je passe à la deuxième, euh, deuxième volet pour les, les, les fonctionnalités de scénario 4. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet avec euh, le travail collaboratif. Donc le travail collaboratif, vous en faites peut-être déjà avec Scénarii, avec Scénarii 3 euh, par exemple. Bah, tout simplement en étant plusieurs connectés sur un serveur et puis en se euh, partageant euh, la rédaction d'un document qui est fragmenté, chacun travaillant sur sa partie et puis en s'arrangeant ensuite pour que tout ça se, se passe bien aujourd'hui on va plus loin avec euh, différentes euh, différentes fonctions donc d'une part le live collab euh, je crois qu'il n'y a pas de traduction euh, française pour cette euh, fonctionnalité euh, et en fait qui va permettre à chaque utilisateur qui arrive sur un contenu sur un item de savoir si une autre personne est en train de l'utiliser ou en train ou en, en tout cas en train de le consulter donc ça se matérialise par un petit euh, un petit espace ici dans le, le fameux ruban qui s'appelle l'espace collaboration et qui va permettre. Donc là, on voit que je suis connecté en tant que relecteur sur mon document, sur mon item, en tout cas sur Scénary, et je vois que cet item est en ce moment consulté par quelqu'un qui s'appelle Admin et qu'il est édité en ce moment hein, en live par un auteur. Donc là, on est un peu dans le dans le temps réel. Et en fait, avec ce principe-là, ce principe on a un, un système de, de verrouillage automatique pour pouvoir se partager euh, le, le contenu qui fait quoi. Donc si moi, en tant... Vous voyez mieux que le zoom peut-être. En tant qu'admin, j'essaye d'éditer le contenu qui est en ce moment édité par l'auteur, le système va m'en empêcher en me mettant un petit message pour me dire qu'il est déjà en train d'être édité par quelqu'un. Bon, après, j'ai fait la, la suite logique des choses. Si j'ai quand même envie de l'éditer... Euh, et que pour demander à l'auteur de, de partir, je peux lui envoyer une petite demande de, de déloc pour qu'il euh, sauve son contenu et que je puisse reprendre la main. Donc, je lui envoie par un petit menu une demande d'enregistrement de, de son item. Il va recevoir un petit message. Euh, donc, on communique comme ça. Il va recevoir un message lui demandant euh, de, de, verrouiller, donc de, de déverrouiller, donc de sauvegarder son item pour que je puisse reprendre la main. Et puis, s'il si, euh, ne le fait pas, euh, bon, ça, tout ça est configurable. Manu Militari, au bout de quelques secondes, le système va, le, va me proposer de le sauver à sa place pour mettre son item en conflit et que je puisse continuer à travailler sur, euh, sur mon contenu. Donc là, si je fais oui, je vais créer un, un item en conflit qu'on voit ici. Si vous voulez que je zoome à chaque fois où on voit bien le, les copies d'écran avec le, ce bel écran euh, Donc là, on voit que l'admin, l'auteur a, a forcé un un contenu en conflit et l'admin peut travailler sur son document. Donc là, on voit bien qu'on va travailler à plusieurs, mais on va pouvoir s'échanger des informations, savoir ce qui se passe, qui travaille sur quoi, et donc faciliter cette, cette collaboration, donc même sur des items euh, communs. Ce n'est pas forcément la chose qui arrive le plus souvent, mais euh, c'est désormais possible. Alors, autre euh, fonctionnalité qui permet la collaboration, c'est les commentaires. Donc cette notion de commentaire, c'est venir insérer du contenu non publiable, ou non publié en tout cas, euh, dans, euh, dans l'éditeur. En fait, dans l'éditeur et, euh, et via une publication, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, via l'éditeur, effectivement, il est désormais possible, à tout niveau de la structure de votre contenu, de venir, donc par un clic droit, insérer un commentaire, venir rajouter une zone qu'on voit ici, qui va me permettre, en tant que euh, donc personne connectée, ici, relecteur, de venir annoter un bout de contenu. Donc, ce, tout ce qui est dans la partie jaune, là, c'est comme un petit post-it que je viens mettre sur le contexte de mon bloc euh, pour venir communiquer. Donc, ça peut être une info que je me mets à moi, ça peut être une info que je mets à quelqu'un. En effet, ces commentaires vont pouvoir se transformer en fil de discussion et un autre utilisateur va pouvoir interagir et venir répondre à mon commentaire et donc, on instrumente ainsi le, le, les échanges entre rédacteurs. Donc là, le fil de discussion va pouvoir, pouvoir se faire pardon, sur mon blog. Donc, je peux en avoir à tout niveau de mon document, au niveau global ou au niveau de chaque blog. Et quand la conversation est terminée, j'ai le choix, évidemment, de refermer ces commentaires pour libérer un peu mon interface ou de supprimer si je veux. Et si je veux garder l'historique, j'ai ce petit bandeau. Qui va pouvoir être réouvert ré pour voir qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les commentaires qui ont été et la discussion qui a eu lieu sur, ce, sur cette partie du contenu. Alors, ce système de commentaires impose que vous soyez auteur dans Scénario. Vous ayez Scénario sur votre poste. Voilà. Euh, on imagine que dans un principe de relecture, vous vouliez euh, envoyer votre document à quelqu'un pour qu'il le relise, qu'il en fasse des annotations. Mais ce n'est peut-être pas quelqu'un qui a besoin ou qui a envie, en tout cas, d'avoir scénaris installé sur son poste. Peut-être votre responsable ou encore plus haut, ou euh, quelqu'un qui ne veut pas voir Scénarii. Euh, et donc, vous allez vouloir euh, instrumenter cette relecture et ces commentaires. Et donc, ce qui est possible grâce donc, aux publications dynamiques que je vous montrais tout à l'heure, qui servent à faire un aperçu. Donc, on a développé des, euh, des, euh, des publications dynamiques qui intègrent une fonctionnalité de, de relecture et de commentaires qui vont venir s'insérer via le web euh, dans l'interface euh, euh, de scénario. Donc je vais laisser Eric vous parler un peu de, cette, euh, de cet usage dans un cas concret. Oui, juste un instant pour illustrer les, les propos de, de Vincent et aussi ceux de Farid, hein, de, et d'illustrer son rêve d'il y a 4 ans. Donc la, la mission qui nous a été confiée euh, au mois de mars, ici à l'ENAC, consistait à médiatiser sous Opal des euh, contenus pédagogiques, toute une collection de cours pour les, les pilotes de ligne, euh, qui était rédigée au départ à partir du type bureautique. Donc et la caractéristique, effectivement, c'était que les auteurs ne connaissaient pas Opal et qu'ils n'avaient pas envie de le connaître pendant toute cette procédure de transposition de contenu. Donc on a utilisé, parce qu'on essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on essaye de donner aux autres, évidemment Opal, mais un Opal qui vous sera un peu plus détaillé euh, demain dans la conférence supieduc de, de Ludovic euh, Gaillard, euh, puisque tout en gardant la compatibilité du schéma Opal que vous connaissez euh, la plupart d'entre vous, on a ajouté des fonctions collaboratives, et euh, notamment euh, celles qui euh, consistent à utiliser la relecture euh, dynamique. Donc le bénéfice attendu de la part de l'Enac, c'était évidemment de récupérer euh, au format OPAL Scénari tous les cours qui avaient été rédigés en, en bureautique pour euh, ben, en faire tout ce qu'on fait de bien avec OPAL, c'est-à-dire du multisupport, c'est-à-dire de la réutilisation et euh, peut-être à terme aussi de la collaboration entre enseignants. Donc, euh, les acteurs du, du projet, euh, principalement, bah, ça a été un coordinateur euh, qui a géré la production euh, de, de, de cette transposition sur Opal, qui avait pour outil euh, l'IHM euh, Scénarii euh, traditionnel, à partir du Scénarii client, connecté à Scénarii serveur, avec juste un modèle documentaire Opal collab. Euh, des médiatisateurs, dont le rôle était de rédiger dans Opal euh, les, les contenus. Et enfin, des relecteurs, qui eux, avaient un IHM différent, à savoir leur navigateur web, puisqu'ils ne connaissaient pas Opal a priori. Donc le processus de relecture a consisté à euh, mettre à disposition de ces, euh, de ces relecteurs euh, le document, euh, pour qu'ils la qu'ils le relisent, qu'ils s'assurent que tout était euh, conforme, ou éventuellement apposent un commentaire, comme l'expliquait à l'instant euh, Vincent, Ensuite, les correctifs étaient euh, réalisés par le, le rédacteur dans Opal. Et enfin, euh, le relecteur, grâce euh, toujours à son navigateur web, pouvait euh, recéter ces correctifs en naviguant de commentaire en commentaire. Donc, pour illustrer ça, je ne vais pas prendre le risque quand même de le faire en direct. On n'a pas trop de temps. Donc, euh, euh, a partir de son, de son interface, le rédacteur ou le coordinateur, le gestionnaire de production, dispose ici d'un petit bouton qui lui permet de générer le, ou d'accéder à l'URL qu'il va euh, transmettre au relecteur. Alors, juste... Oui. pas de sourire. Hein. j'ai comme elle ouais ouais elle est là, elle est là ouais il faut la viser voilà. Voilà et voilà ce que voit euh, le le relecteur ben, il voit ce qu'il avait donné. Donc on est dans la logique de Faridizi. En fait, qu'est-ce qu'on a fait On a fait simplement que de lui rendre son document à l'identique de ce qu'il avait avant, enfin le plus proche possible. Donc euh, le rélecteur, il, euh, il a juste hérité de l'URL qu'il a en haut, qui est ici. Euh, il l'a ouvert à partir de son navigateur web. Et il peut naviguer dans ce document, qui est là en l'occurrence la publication euh, imprimable PDF de son cours. Et il dispose ici d'un bouton qui lui permettra d'éditer à l'intérieur de, de ce document. Qu'est-ce qu'il va éditer ben, Il va éditer des commentaires. Donc, Il va sélectionner la zone d'influence de son commentaire, hein, donc, qui sont illustrés ici par des cadres euh, roses. Euh, il a choisi celui-ci, et il va pouvoir saisir directement un commentaire. Et ce fameux post-it, c'est exactement le même post-it qu'évoquait euh, à l'instant euh, Vincent. Et dynamiquement, euh, le, le rédacteur va retrouver dans ce scénario ce commentaire. Et puis le relecteur, lui, le, euh, va pouvoir... Par la suite, euh, s'assurer que euh, son travail, le travail qu'il a, euh, qu a consigné a bien été réalisé. Le rédacteur, lui, voit apparaître le commentaire dans son interface scénarii, réalise la modification, le correctif, éventuellement confirme par un simple OK que c'est fait, que c'est juste, éventuellement il peut aussi dialoguer avec le rélecteur pour indiquer, euh, de lui donner, poser des questions si les consignes ne sont pas claires. Et ensuite, dans la phase de recette, le relecteur, toujours à partir du navigateur web, ne va pas relire tout le document, mais va justement se contenter de naviguer de commentaire en commentaire grâce aux flèches de navigation euh, qu'on voit ici. Et simplement s'assurer que euh, les consignes qu'il avait données préalablement ont bien été respectées et que l'accusé de réception du, re, du rédacteur a bien été pris en compte et qu'il n'y a pas de, de, de point particulier à revoir là-dessus. Voilà comment ça s'est passé. Donc évidemment, je ne veux pas passer sur les tâches également pour les, les relations entre rédacteur, coordinateur et gestionnaire de production, mais évidemment, ça s'est fait aussi avec ce biais-là grâce à Opal Collab. J'ai bah justement euh, derrière parlé des tâches avant des cycles de vie. Donc, autre euh, possibilité pour le, le mettre en œuvre un processus documentaire euh, collaboratif. Donc, euh, les cycles de vie et, et les tâches. Donc, euh, deux choses qui sont désormais implémentées ou implémentables en tout cas dans euh, un modèle scénario. Donc, les cycles de vie euh, sont des états qu'on peut euh, affecter aux items, donc qui vont être configurables lors de la, la modélisation. Euh, et en fait, on va pouvoir donc définir des états et le passage d'un état à un autre va pouvoir déclencher une action, notamment euh, la modification des permissions que la personne euh, ou euh, le rôle va avoir sur cet item. Donc là, on voit que par un menu euh, clic droit, on va avoir la possibilité de changer d'état si, si on a les permissions ou également dans le bandeau ici. Euh, et on va pouvoir associer une couleur à un état, donc là on va voir des, des items en bleu, en brouillon, euh, en vert qui sont validés, en, en jaune qui sont en relecture, et ainsi pouvoir euh, typer, taguer chaque item euh, et, implé et implémenter ce, ce processus de relecture, de, de, de cycle de vie. Donc là on voit par exemple que je suis sur un item euh, brouillon en tant que relecteur, je n'ai pas les droits sur le document, parce qu'il a été défini qu'un état euh, relecture n'était accessible en écriture que par l'auteur par exemple on peut faire la même chose pour la validation euh, voilà. donc tout ça est configurable là c'est une implémentation d'un un cycle de vie en plus du cycle de vie ou enfin parallèlement on a une, une gestion de tâches donc toujours dans le ribbon si on implémente les tâches on va avoir euh, ce petit, euh, cette petite zone tâche qui va permettre à l'utilisateur de créer une tâche, donc soit une tâche qu'il s'affecte à lui, personnel, hein, ce qu'on appelait le post-it, soit une tâche à faire, donc il va créer une tâche pour quelqu'un. Donc euh, contextualiser soit un item, soit euh, à plusieurs items, ce qui est également possible. Donc la tâche est structurée également, évidemment, hein tant qu'à faire. Donc c'est un modèle avec sa structure qui va pouvoir être euh, paramétrable dans le, le modèle documentaire. Donc là on voit qu'elle a un statut, un propriétaire. Je ne rentre pas dans le, le, le, le détail et je n'ai pas de cas d'usage à vous montrer, c'est juste pour euh, illustrer le, le propos. Donc on peut créer une tâche, l'affecter à quelqu'un qui va ensuite pouvoir la visualiser en fonction de son état dans, donc quand il rentre dans, dans, dans scénario il va pouvoir ouvrir sa zone de tâches qui est accessible par ici, euh, donc dans le volet à droite, et il va avoir ses tâches à faire, ses tâches à suivre, ses tâches closes, etc. Et en ouvrant euh, les différentes tâches, il va voir, tiens, bah, tel item, tel item est associé à cette tâche, il faut que je fasse ceci, ensuite je vais pouvoir euh, modifier le cycle de vie de la tâche. Donc là il y a une autre vue également, donc sur un item en particulier, on voit les tâches qui sont affectées à tel ou tel item de contenu. Et ensuite, je vais pouvoir changer, dire voilà, je clôt ma tâche, euh, et ça va pouvoir être aussi, donc, la tâche, une zone d'échange entre les personnes, donc entre la personne qui a demandé l'exécution de la tâche et celle qui l'a réalisée, euh, toujours par le même principe d'un euh, champ de commentaires avec fil de discussion. Donc, pareil, une tâche va avoir sa propre vie, son propre cycle de vie et euh, son propre historique de modification. Euh, voilà, encore une vue qui montre là, par exemple, les tâches closes et l'historique. Donc, on peut revenir sur une tâche, savoir ce qui s'est passé sur la demande euh, et reprendre l'ensemble des commentaires qui ont, ont pu être faits euh, sur cette tâche. Et enfin, pour s'y retrouver, avec le temps, bah, le nombre de tâches va grossir. Donc, comme pour les items, j'en ai pas parlé encore pour les items, on va avoir un moteur de recherche de tâches qui va permettre aux utilisateurs de, de s'y retrouver. Euh, et de pouvoir gérer un petit peu leur, leur, leur travail. Voilà pour les tâches. Donc là, on était dans le processus collaboratif. Donc là, j'ai séparé la partie, ce que j'ai appelé gestion de contenu. C'est discutable. Donc voilà, les nouvelles fonctionnalités de gestion de contenu de Scénario 4. Donc on a un euh, stockage centralisé des contenus sur le serveur et euh, là j'introduis une notion, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, désormais en Scénarii 4, vous avez deux, euh, deux types de serveurs, donc le serveur euh, qui s'appelle DB, Scénarii Server DB, qui stocke les contenus en système, euh, dans une base de données pardon, euh, développée euh, par euh, Kelis, euh, qui fait partie du, du produit Scénarii et euh, un scénario Server Lite qui est lui euh, toujours avec le système de fichiers. Donc les items et les contenus sont toujours stockés dans le système de fichiers du serveur. Donc évidemment, s'il y a deux types, elles n'ont pas les mêmes fonctions euh, et les mêmes possibilités. Donc je reviendrai à la fin de la présentation un tableau qui vous montrera par rapport à toutes les, euh, les fonctionnalités que je vous ai montrées. Celles qui sont accessibles en scénario Server Lite et celles qui sont accessibles en DB. Donc les contenus sont gérés en centrale dans un serveur donc ce serveur permet évidemment euh, maintenant la gestion des utilisateurs des groupes et des rôles ce qui va permettre notamment euh, d'implémenter tout un système de permission donc là vous avez une interface sur un, un serveur euh, Scenari où on voit euh, une interface d'administration il y a des gens qui se reconnaissent là. <rire> euh, voilà, pour gérer les utilisateurs les groupes, les rôles, etc. donc il y a maintenant une tâche d'administration fonctionnelle euh, des serveurs Scénarii euh, DB. Donc ces rôles, ces groupes, ces utilisateurs vont pouvoir euh, permettre une gestion des, des permissions, donc en fonction du contexte, on a vu les cycles de vie tout à l'heure, je vais pouvoir affecter une permission à un état, je vais pouvoir affecter une permission un accès à tel ou tel espace de mon atelier ou à tel ou tel atelier en fonction de tel ou tel rôle. Donc là on voit ici, euh, en fonction d'un compte, il va avoir euh, un rôle. Le moteur de recherche des items dont, euh, que j'ai évoqué tout à l'heure, donc je l'ai mis dans la partie gestion, c'est discutable. Euh, ce moteur de recherche, donc, s'affiche dans le volet à gauche ici et va permettre de faire des recherches euh, avancées. Donc c'est un moteur full texte hein, avec un, un champ de texte ici et qui va pouvoir euh, être multicritère euh, en fonction de euh, type d'item, de son état, de sa date, de la personne qui l'a modifié. Euh, je vous mets quelques copies d'écran ici. Euh, autre fonctionnalité, euh, on va pouvoir chercher dans l'atelier ou euh, dans un espace en particulier. On va pouvoir sauver sa requête, euh, l'enregistrer, on va pouvoir exporter les résultats. Enfin, tout ce qu'un bon moteur de recherche euh, permet de faire. Euh, et on peut afficher les résultats donc soit dans le volet de gauche, soit dans un volet euh, en bas ici qui m'a récupéré donc euh, les documents qui correspondaient à ma, à ma requête. Je vais un peu vite, hein, mais on est en retard. Euh, autre fonctionnalité apportée par Scénario 4, euh, toujours version serveur, le versionning d'items euh, ou de réseau d'items. Donc en fait, la possibilité à tout moment de venir faire un, une photographie de mon item ou de mon réseau d'items, donc de le figer dans le temps et de pouvoir y revenir après. Euh, donc, on voit ici, je suis sur un item euh, chapitre, je viens afficher les versions. Il vient m'afficher ici une zone qui va me lister les versions déjà existantes sur cet item et qui va me permettre d'en faire d'autres à l'aide du bouton euh, « Créer une version ». Donc, je vais pouvoir dans le temps comme ça figer euh, des versions de, de mon item et du réseau d'item évidemment euh, sous jacent Donc, ces versions pourront être réouvertes par la suite et republiées par exemple, mais elles ne seront absolument plus modifiables. C'est vraiment une photographie, un instantané, euh, un, un instant T de la vie de mon, de mon document, de mon item euh, ou d'une partie de, de mes documents. Euh, bah, on voit par exemple ici l'ouverture d'une ancienne version. Donc là, je suis sur la version courante, évidemment, quand je suis sur l'interface. Là, j'ai ouvert une version qui s'appelait V1, hein, la première version. Et il me l'ouvre dans une surfenêtre qui va me permettre de naviguer dans le plan et éventuellement de la publier. Voilà pour les versions. L'historique des modifications, donc un petit peu différent. Là, c'est non pas la personne qui décide à un instant T de figer le contenu d'un item et de son réseau, c'est chaque item, chaque modification sur les items, donc à chaque sauvegarde de modification de l'item, une copie de l'item en question est sauvegardée dans ce qu'on appelle qu l'historique. Et donc, on a la liste des intervenants sur l'item et évidemment quand on sélectionne et qu'on ouvre euh, un historique, eh ben, on accède à l'item tel qu'il était euh, à l'époque. Euh, vous en, en entendrez peut-être parler sur euh, les perspectives de Scénario 4.1 euh, avec le différentiel, pour évidemment l'idée étant de comparer euh, deux versions, ce qui n'est pas possible dans cette version-là, dans la version 4. Euh, encore une corbeille. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la corbeille des espaces. Là, on a la corbeille des ateliers. Donc, c'est le niveau dessus. C'est pour l'administrateur fonctionnel. Et évidemment, on peut, euh, euh, si on si on supprime un, un atelier, euh, on va pouvoir l'avoir dans une corbeille et le restaurer après coup si besoin. Donc là, au niveau serveur. Dernière, enfin avant dernière fonction, euh, l'atelier dérivé. Donc euh, Très, très complexe à, à, à expliquer euh, et qui permet en fait c'est une nouvelle fonctionnalité euh, assez puissante, très puissante même qui va permettre de gérer en fait la, la mise à jour ou, ou la gestion d'un contenu, alors j'ai appelé ça dans différents contextes, euh, ça rejoint des choses qu'on a entendu dire sur les traductions euh, avec Farid ou sur euh, les variantes ou... je ne sais pas si j'ai tout compris euh, de, de, de Bruno mais en tout cas c'est pour gérer euh, un contenu qui, euh, qui a donc une source, et ensuite je vais pouvoir dériver cette source pour la faire évoluer, sachant que les, les contenus entre ces deux ateliers étant, euh, étant liés. Donc là, on voit une petite copie d'écran sur un atelier dérivé pour gérer la traduction. Donc je vois que par rapport aux ateliers standards, j'ai une petite série d'icônes euh, ici qui vont permettre de savoir l'état de mon item euh, dans cet atelier dérivé par rapport à mon item source. Donc il y a énormément de, de, de, de potentiel sur cette, fonction, sur cette fonctionnalité. Donc là on voit par exemple, on peut imaginer pour une traduction, euh, qu'une fois l'atelier dérivé est traduit une première fois, chaque item étant traduit, l'atelier dérivé va être capable de détecter juste les items qui ont été modifiés dans l'atelier source. Et donc permettre de ne faire retraduire que euh, les trois items qui ont été modifiés et non pas l'intégralité du contenu. Donc un autre usage peut être aussi intéressant par exemple pour de la, du contenu euh, d'une gamme de produits où on va avoir deux documents qui partagent 80 ou 90% d'un contenu commun, mais où je veux faire évoluer justement ces, ces 20%. Euh, donc je vais dériver le contenu, tout le contenu commun va être évidemment identique et ensuite sur mon atelier dérivé, je vais pouvoir surcharger ce contenu et venir ajouter ou en tout cas modifier les 20% de contenu différent de, ce, de cet atelier source. Alors évidemment, on peut dériver des dérivés, on peut dériver plusieurs fois, non. on rentre dans des choses assez sympathiques, mais assez complexes à mettre en avant. Alors, une, une des, des applications très pratiques de l'atelier dérivé, c'est l'atelier brouillon, en fait qui va permettre de gérer la validation de contenu. Donc c'est utiliser cette technologie de dérivation pour en faire un usage très spécifique, qui est la validation de contenu. Je ne sais pas si c'est exactement <rire> euh, comme ça que ça se passe. En tout cas, euh, l'atelier brouillon va vous permettre euh, d'avoir un atelier de référence euh, qu'on ne touche pas. L'idée, c'est par exemple pour gérer un site web. L'atelier de référence, c'est celui qui est publié, euh, qui a été validé, relu, etc. Et donc, on va gérer le contenu, euh, en tout cas les ateliers de travail et les ateliers brouillons, dans des ateliers... Euh, dérivé, brouillon. Donc là, on voit que l'iconographie a été un petit peu euh, euh, changée. Et donc, le travail est fait directement dans cet atelier dérivé, brouillon. Et ensuite, chaque, euh, chaque item qui a été modifié ou ajouté doit être validé. Donc là, on voit euh, par un menu, valider les modifications, ce qui va pousser le contenu dans l'atelier de référence. Donc là, on a un, un cycle de vie euh, à, à l'échelle de l'atelier. Et on peut, comme toujours, euh, dériver, enfin, avoir un atelier de brouillon un atelier de brouillon, donc faire comme ça une chaîne de validation de mon contenu en ayant un contenu euh, brouillon, un contenu de qualification et un contenu de production. Très utile pour euh, la validation de contenu web. Je dois en avoir fini pour la gestion de contenu. Et j'en arrive au dernier point, je ne sais pas du tout si je suis euh, dans les temps ou pas. C'est bon. <rire> je ne sais pas pourquoi je te regarde. Mais... <rire> euh, donc, le dernier pilier... Euh, là... <rire> tout le monde ne s'est pas encore endormi. Donc, je termine avec le moteur de publication. Donc là, le moteur de publication n'est pas euh, forcément euh, complètement lié à Scénarii 4, mais euh, je le mets quand même dedans. Donc, les, les publications évoluent hein, euh, tout le temps. Euh, donc, Scénarii permet évidemment de faire des publications multi supports Donc, on a l'impression PDF donc de plus en plus... Euh, dans les dernières versions de Scénarii, on fait maintenant du, euh, ce qu'on appelle la, la publication print, qui fait du, euh, directement du XML, XHTML et PDF. On ne passe plus par OpenOffice, par exemple, ou de moins en moins. On a des publications web, évidemment, qui sont de plus en plus euh, dynamiques et euh, avancées. On a des publications sur terminaux Mobile. Vous avez juste après cette présentation, une présentation, je crois, dans l'amphi le, le, d'à côté, sur justement ces publications euh, mobiles, smartphone, tablette, euh, etc euh, évidemment on peut faire des exports XML pour aller euh, s'interfacer avec euh, d'autres systèmes donc là je montre juste euh, euh, complètement de manière euh, illustrative des publications web euh, pdf pour ici pardon euh, web pour là qui n'ont rien de spécial par contre, pour les publications avancées, donc de plus en plus, les publications, euh, notamment HTML, euh, permettent d'enrichir de, euh, euh, les publications Scénarii permettent d'enrichir les publications HTML, donc avec la création euh, d'index, le moteur de recherche. Donc, De plus en plus, euh, on est capable de faire des publications qui, au moment de la publication, un index euh, du contenu est, euh, est créé. Et donc le moteur de recherche est intégré à la publication, ce qui permet de, de retrouver son contenu ensuite sous forme de recherche full texte, voire de recherche avancée euh, euh, basée sur des, euh, des propriétés des, des items. Bon, Les insertions d'effets, bon, après on utilise tout le, toutes la, les potentialités du, du javascript, euh, du multimédia, on a tenté aussi d'insérer des, euh, des contenus 3D ou des choses comme ça. Donc quelques copies d'écran, notamment bah, la création d'index automatique avec classement alphabétique. Donc là, on est allé euh, scruter l'intégralité du contenu, mettre tout ce qui est euh, procédure de côté, les trier par ordre alphabétique et puis euh, mettre tous les référents pour aller accéder directement euh, aux procédures en question. On va avoir bah, ici l'affichage de euh, donc là, en multimédia de, de fichiers euh, 3D. Donc là, c'était plus un, une maquette. Et on va avoir les moteurs de recherche... Non, pas les moteurs de recherche, encore autre chose dont je n'ai pas parlé. Ça, c'est une, une publication d'une un, image décrite. Donc, c'est la possibilité, donc, déjà dans l'éditeur, de venir zoner des parties d'une image et ensuite de le rendre de manière assez sympathique sur une interface web. On va pouvoir, comme ça, cliquer sur les zones et faire afficher le texte. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant en standard dans différents modèles. Et un dernier, peut-être... Pour la recherche. Euh, donc là, le moteur de recherche intégré à la publication. Donc vous publiez un ensemble de documentation sur, un, sur un, une publi web. Le moteur de recherche est intégré. Vous pouvez saisir le, les, les premières lettres de la recherche. Et là, le moteur va vous proposer l'intégralité des mots euh, qu'il trouve dans le contenu. Et quand vous saisissez ce mot, vous avez, euh, après, différentes stratégies d'affichage. De, de, Mais par exemple, le menu qui va se. Euh, euh, se rétrécir pour ne montrer que les pages qui contiennent ce mot et vous allez pouvoir naviguer d'une page de résultat à une autre et même d'un mot à un autre qui va être surligné dans le, dans le contenu c'est maintenant intégré dans un modèle par exemple comme optime dans le dernier modèle optime il y a la possibilité d'avoir un, un moteur de recherche euh, intégré donc voilà pour les publications et comme je vous l'avais promis donc c'est mon, mon dernier slide euh, une petite euh, un petit, euh, liste de tout ce que je vous ai montré en vous disant que euh, évidemment tout est possible en, en Scénario DB, donc c'est coché partout. Par contre, en Scénario FS, vous, vous n'allez pas bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai présentées là. Donc, à partir de la gestion des rôles et des permissions, euh, ce sont des fonctionnalités qui sont réservées à l'usage d'un Scénario serveur avec. Euh, une base de données, donc tout ce qui est cycle de vie, tâche enfin, en gros tout ce qui est collaboratif, à part les commentaires quand même qui peuvent être utilisés euh, dans la version FS standard, vous devrez passer sur un scénario serveur DB. Et je pense que j'ai terminé. Ça, voilà, bah, j'ai terminé. Merci de votre attention. On a rattrapé un peu du retard, donc euh, merci Vincent. On peut prendre du coup quelques questions. Ah ben Je reste là. Moi j'en ai une. Euh, C'est... Euh, bon Dans le système euh, qualification, relecture, etc. Oui. Euh, combien de relecteurs on peut avoir bon, a priori, Autant euh, qu'on peut, il n'y a pas de limite ben, Je sais pas dans l'usage que tu avais, euh, Eric. Euh, je ne sais pas s'il y avait... Il n'y a pas de limite. Ouais, je suis assez impressionné, notamment sur les applications de traduction. Ouais. Pour la dérivation... Euh... C'était pas du tout calculé. <rire> Pour la dérivation, après, il faut voir des, des démos. C'est vrai que c'est pas facile à présenter, mais à l'occasion, je pourrais vous présenter une, une démonstration sur, sur un poste. Mais là, tout le monde a envie d'un café et d'un verre de jus d'orange. donc... Ouais. Temps de faire perdre du temps. Euh, euh, Je vais rattraper sur euh, les versions d'items. Oui. Ben, typiquement, moi, dans moment de mon, mon travail à, à l'OACI, euh, on, on se retrouve très très habituellement avec une proposition initiale de texte. Puis derrière, il y a des propositions alternatives. Mm -hmm. Et effectivement, sur ces propositions alternatives, la discussion s'instaure et il y a des variantes. Et, euh, comment, euh, et comment, comment dans ce que je viens de décrire, ça s'articule par rapport à votre outil. Je comprends, moi, qu'on peut, euh, qu peut garder les différentes variantes, ouvrir la discussion, argumenter autour, voire éventuellement faire vivre chacune des variantes, comparer... Et Alors, comparer, en, pas encore, mais... Enfin, comparer, euh, enfin, euh, même simplement par la lecture, et, et ensuite, déci, décider à un instant donné dans, dans la discussion, ça s'appelle la conclusion de la discussion, c'est celle-là qui va faire foi, et là, elle va rentrer dans le texte. C'est bien ça que j'ai compris bah, En combinant les différentes choses, effectivement, ici, par exemple, le versionning, peut-être le, les cycles de vie, euh, la relecture, en combinant tout ça, on va être capable, effectivement, d'instrumenter un processus euh, tel que celui-là. D'accord. mais c'est souvent une combinaison, effectivement, des différentes fonctions. Donc là, qui ne transparaît peut-être pas, euh, là, c'est vraiment un catalogue. Après, euh, dans les différents usages, on va euh, euh, peut-être utiliser un atelier brouillon, euh, le mixer avec euh, une gestion de tâches, euh, une relecture, et, et aboutir à, à instrumentaliser le... Instrumenter, pas instrumentaliser, instrumenter le processus euh, collaboratif. C'est juste une, une question. Bonjour. Euh, merci pour votre intervention. C'est une question plus de, de prospective, peut-être économique. Alors je ne sais pas si vous pourriez répondre sur le, le développement économique de Scénari, euh, je pense, euh, et, le, et son déploiement tout court. Euh, nous sommes à Toulouse, pôle mondial de compétitivité en aéronautique, à l'ENAC. Euh, J'imagine que l'ENAC euh, bon, a installé Scénarii, mais a des relations avec des partenaires de centres de recherche, des industriels. Euh, c'est vrai que les questions d'interopérabilité ont été rapidement évoquées dans, des, dans la gestion de gros projets aéronautiques, on a besoin d'avoir des, des supports euh, tels le, le vôtre, en mode collaboratif, avec euh, des, des puissances de calcul, de versionning de, de partage de tâches bon, euh, voilà est-ce que là-dessus, le fait que Scénari, d'après ce que j'ai compris euh, ait été euh, en partie développé, euh, enfin du moins utilisé, exploité euh, à l'ENAC, est-ce que ça peut devenir un logiciel, une plateforme euh, spécifique au monde de l'aéronautique ou pas Ou est-ce que c'est une plateforme, je dirais, multi-usage, multi-secteur je, multi, multi je, je pense que, voilà, je parle vraiment <rire> pour moi, mais je pense que l'idée n'est pas du tout de faire un, un outil spécifique à, à un métier, c'est vraiment aujourd'hui multi-usage, euh, donc multi -métiers et multi usage parce que même dans un métier, on va avoir des gens qui l'utilisent et pour la formation, et pour la documentation euh, technique. et pour Donc euh, non, l'idée n'est pas de spécialiser dans un métier. Après, euh, on va peut-être faire une chaîne éditoriale ou un développement spécifique pour un, pour un métier, pour le spécialiser, mais ce ne euh, euh, sera pas emmener tout scénario vers ça. Ce sera... Euh Votre atout concurrentiel par rapport à des mastodontes comme SharePoint, par exemple, qui sont partout, ou des, grosses, des gros outils, euh, même, même du logiciel libre qu'on peut trouver et qui gamme un certain nombre de fonctionnalités que vous avez présentées, je dirais la plupart. Oui, mais là, elles sont, euh, elles sont appliquées au contenu structuré, ce qui à mon avis euh, très différent d'autres outils comme SharePoint qui vont être en fait des systèmes de gestion de documents euh, déstructurés, euh, et donc, là, la, la vraie spécificité de Scénarii, ça va être de faire toute cette gestion-là. Donc, quelque part, d'avoir des fonctions de GED ou de gestion de contenu, mais de contenu structuré. Et ça, à mon avis, on n'a pas vraiment de concurrence là-dessus. Euh, après, euh, oui, se comparer à des mastodontes tels que SharePoint ou d'autres, ou même dans l'industrie aéronautique, euh, euh, effectivement, on n'en est pas là, mais <rire> peut-être un jour. Oui, bonjour. Euh, C'était juste un petit détail au niveau des langues, puisque utilisateur d'Opal, de, de il y a une différenciation entre, par exemple, les langues, je dirais, européennes et l'arabe ou des langues plus éloignées, je dirais. Euh, Est-ce que l'architecture que vous avez décrite est compatible actuellement avec vraiment un multilinguisme relativement large Je vais dire oui, mais là, il faudrait peut-être donner le micro à des gens plus compétents que moi sur le sujet. Euh, mais je sais qu'il y a des expériences déjà de d'Opal, euh, en tout cas de l'interface, tout ce qui est interface client en arabe. Euh, de, les contenus en tout cas multilingues avec le chinois par exemple, on en fait aussi chez certains clients. Mais je passe la main à... Voilà, Si ouais, s'il me fait oui, ça va, mais je passe la main à Sylvain, donc... Euh... Oui, non, je dirais aujourd'hui on a eu plusieurs projets, on a, donc Opal Arabe existe, hein, il y a eu une version d'Opal Arabe à un, instant, euh, à un moment donné, le, le, le scénario 4 est resté sur, ses, sur les mêmes euh, que Scénarii 3.7, il hein, est resté sur les mêmes fondamentaux technologiques, et euh, on a eu des, compte, euh, des contenus en cyrillique, on a eu donc, des contenus en arabe, donc en chinois, je crois ah, oui japonais, pour ah, euh, oui en japonais oui euh, avec Essilor une... oui en japonais euh, en japonais pour Essilor donc après euh, voilà je dirais le, le noyau scénari est parfaitement compatible de ce point de vue là euh, aujourd'hui par contre l'ia chaîne de scénari existe en français en anglais en espagnol Espa... faut dire portugais espagnol euh... espagnol je crois espagnol <rire> donc et en espagnol euh, voilà mais maintenant par contre euh, n'importe je dirais à n'importe quelle personne, on peut lui expliquer comment euh, traduire l'ensemble des chaînes de caractères. C'est des fichiers, on respecte une norme qui s'appelle x -Leaf qui est une norme de, de, de, de fourniture de chaînes de, chaîne de caractères à traduire, il nous, il, il, nous, il nous retourne le fichier XNIF de traduction et euh, on l'intègre. Alors ça c'est vrai pour du gauche-droite, hein, quand on reste dans du, du gauche-droite, il est sûr que pour, de, que pour adapter l'ergonomie de chaîne à de l'écriture droite-gauche, il, euh, il y a des petites configurations à faire supplémentaires pour sortir une version de chaîne bien adaptée. Là je parle de l'outil chaîne et après il y a le modèle documentaire. D'accord hein, C'est encore, effectivement, c est, c est ces deux choses-là. Mais oui, on a des expériences sur toutes les... Euh, Aujourd'hui, euh, a priori, euh, qui marchent. Une dernière question Oui, j'ai attrapé le micro. Donc. Une question concernant la migration entre versions... C'est ici. Ah, <rire> Est-ce qu'il sera aussi simple, a priori, de migrer d'un contenu produit en sous scénario 3 vers du scénario 4 que celle l'était entre les diverses versions de 3, 3, 2, etc je ne suis pas non plus spécialiste, mais a priori, en termes de contenu, il euh, n'y a pas d'impact sur... Euh, C'est aussi difficile de migrer un contenu de peut-être de 3 à 5 à 3 à 7, par exemple, que de 3 à 7 à 4, euh, 0, 4 1. En fait, en termes de contenu XML, de structure de, de données, il n'y a, a pas eu d'évolution euh, significative de ce côté-là. Euh, y compris pour passer d'une version 3 euh, quelque chose à euh, une version 4 en, en base de données En DB, euh, oui. Il n'y aura pas de souci. En fait, le, ce que je vous montrais, par exemple, pour l'import-export tout à l'heure, vous pouvez très bien euh, exporter un contenu de FS et le réintégrer dans un contenu DB euh, sans problème. En fait. Il y a complètement... Euh, le système prend en charge euh, ça. Donc, on peut tout à fait migrer facilement euh, des contenus faits dans un Scénario 3.7 dans, dans un modèle compatible 4. Par exemple, pour Optime, il y a eu zéro différence. Voilà. Oui. Le modèle n'a pas changé. Par, par exemple, entre la version, la, la version d'avant d'Optim et la version actuelle qui est en Scénario 4, il y a eu zéro modification au niveau de, de, de la DTD euh, des contenus. Donc les contenus sont absolument identiques. Nous marchons dans là, ou dans là. Donc on migre, si on veut migrer sur un DB, on migre de FS3 à FS4 et ensuite de FS4 à, F... à, à Scénario DB sans, sans souci. Bien. Je... je... Une dernière Bon, c'est la dernière pour ce micro. Euh, bonsoir, donc moi je suis dans une école d'ingénieurs, et euh, je, je voulais surtout préciser à la dame de Toulouse, oui, pour le secteur aéronautique, euh, ce qui est important pour tout l'enseignement, c'est que euh, Scénari fait la publication au format standardisé SCORM, le, le format qui sera exposé de, demain. Et puis, il y aura beaucoup de présentations sur l'enseignement supérieur. Ça, c'est fondamental. Merci pour cette précision. Donc, d'autres petites précisions purement logistiques. Donc là, ça va être la pause, enfin. Euh, donc, les gens qui ont laissé des bagages dans la bagagerie, il faudra juste les sortir et peut-être les déposer devant l'amphi après la pause pour que les gens qui vont nous restaurer tout à l'heure puissent utiliser ce local ceux qui ont un badge pour l'hébergement à l'ENAC.